Le Groupe Apicil a trois métiers, principalement la gestion de la retraite complémentaire Agir Carco, la santé prévoyance en collectif, en individuel, et puis tout le domaine de l'épargne, donc assurance-vie, banque, et la spécificité que nous essayons de défendre, c'est notre engagement sociétal, ainsi que notre volonté d'être excellent dans la relation avec nos clients. La beauté de ce métier pour moi c'est le, le triple H ou le triplement humain pour être plus, plus précis. D'abord parce que le métier, le métier lui-même c'est la protection des, des, des personnes. Ensuite c'est un métier de service finalement puisque nous ne produisons rien de, rien de matériel. C'est le deuxième, le deuxième H. Et puis le troisième qui est la, la spécificité d'un groupe comme, comme Apicil, c'est un groupe de protection sociale donc avec des conseils d'administration composés de clients, donc des personnes qui voilà, oriente nos, nos, nos activités et dans un but de servir ses clients. Bon, les valeurs communes entre Apicille et, et l'Université Catholique de Lyon, c'est bah, évidemment l'humanisme, puisque c'est là-dessus que se base l'enseignement à, à, à l'UCLI et c'est aussi ce qui a fondé. Euh, en 1938, le, le groupe, le groupe Apicile. Cette chère vulnérabilité euh, nous, nous renvoie nous, à notre objectif d'inclusion, puisque euh, finalement euh, vulnérabilité euh, conduit souvent à l'exclusion, euh, et donc cette thématique euh, nous, parle, nous parle évidemment assez, assez naturellement. les journées sont des, des occasions de rencontres euh, interdisciplinaires. Je pense que c'est ça qui est intéressant pour faire euh, progresser la, la prise de conscience, la connaissance et, et les réponses aussi si, si possible. Le Groupe APICIL en fait, soutient beaucoup d'événements qui ont vocation à faire de, de, de la pédagogie. Dans notre vision, enfin, on est un petit peu au, à cheval entre l'économique et, et le social, ou au confluent des, des deux, donc ces, ces journées de, de l'UCLI voilà, font un peu le, le contrepoint sur, sur le sujet. Je dirais quand même choisir entre Bismarck et Beveridge, ou en tout cas être plus clair dans notre système sur ce qui relève de, de l'assurantiel et ce qui relève plutôt de, de la solidarité. Ça, ça me paraît important, le, la France est un pays qui mélange un petit peu les, les, les deux. La deuxième chose, c'est une meilleure articulation entre tous les acteurs. Et puis, le, je dirais la troisième chose, c'est la prévention renforcer la prévention et surtout faire en sorte que les acteurs soient incités à faire de la prévention ce qui n'est pas forcément le cas, le cas aujourd'hui.